Eh clair L'épisode 3, j'aurais été Adjud qui tire. Il Comment ça C'est impossible. Et là était d'une seule main. Donc tiens, c'est une thématique, c'est un possible son rapide, qui est un peu rapide que l'équipe de Zeus. Je, je veux pas ma maman, je veux fermer la porte. Donc pour les histoires de copia et dois couper, c'est le son. C'est pour les histoires de nos oreilles. C'est donc vrai, il vient vraiment d'une autre planète. C'est toi qui disait Nathan, bref, bref, c'est un bref, c'est un meuble. On sent jamais à la hauteur pas comment on pourrait les arrêter On n'en pas, ce n'est que le début du match Il faut qu'on tienne bon jusqu'à que ça arrive, il doit être déjà en chemin. Oui si si seulement est activé là, La technique était incroyable, Fortement. Axel enfin Tu en as mis du temps Ils sont très, ils sont forts Axel, vraiment fort. On s'est fait démolir enfin du temps. Je suis au courant. Et donc est euh, ça, c'est s'acquait Ah, c'est donc les en vedette je sens qu'on regarde s'amuser. Oh, on le pouvoir maintenant à effectuer le. Ah voilà. T'en as de feu. Attendez, mon oui. On va commencer par mettre un but, ensuite on pourra retourner dans la situation. Maintenant que tu es en retour, nous va utiliser cette technique. L'éclair pulvérisant. Ouais, personne ne peut nous arrêter, même pas même les extraterrestres. Tant que les trois là arriveront à réunir en force, on ne pourra pas perdre. Tu l'as dit, on peut tenir tête à n'importe quel adversaire, même si ce sont des extraterrestres. Il y a encore l'espoir, on peut gagner ce match. Très bien, donnez-moi le ballon quand je suis en face des buts. moi, ça doit être la en gros, bref. En gros... Okay, alors, euh, je vais faire donc quelques modifications techniques parce que c'est carrément n'importe qu'elle de formation. Donc, les euh, attaquant au milieu défenseur. D'accord, j'aime bien sur la droite, c'est moi. a pas de On a de c'est une de défense. C'est niais, hein. Ah, voilà, ça, ça va être bien. On va mettre ça comme ça. Et on va le mettre ici. Et on va le mettre lui ici. Et voilà, ça me semble pas mal. On va mettre. Non, nat... ouais, on va mettre Nathan ici. Bon, ça, ça, ça, ça. 38 davantage et la 8 davantage normalement, normalement, donc, normalement on les nique leur race. Et eh ben non. Je l'arrêterai cette fois. utilisez main céleste Si Tu arrives à passer le ballon. Le pour les éclairs. Je pourrais utiliser que je Arrête de voir Bim. Ah Allez, va on vous montrer comment on fait. Comment je vous foot, C est infaillible Prends ça Éclair C'est parti, déclare Je vous le fais Éclair Pulver <tousse> C'est vraiment pas esthétique. Comment il n'a même pas eu à se concentrer sur le ballon? Mais il ne pas marcher. Ok, enfin, attends. Quoi? T'as juste un petit truc. Ose me dire que Nathan n'a pas une voix de fille. Mais. C'est pas vrai! Charge enflammé! Oh. oh non! Oh. Allez! Oh. C'est pas vrai! Je dois faire la main magique! Oh! oh. Où est le ballon? Dans ta gueule! C'est sûr, ils viennent d'ailleurs. Leur puissance est vraiment exceptionnelle. Oh hmm. Moi je suis comme les hémons, je suis pas un extraterrestre, j'ai besoin de boire hein, donc voilà. Grand-père, tu peux pas venir les vaincre. Tout le monde à l'hôpital, yeah! La vidéo, tous les cinéastes voyaient toujours moins à l'hôpital. retomber à 7 hein, comme au début Sur hein, l'histoire c'était à 7 au début donc 8 9 10 11 hein, ça fait 4 on va devoir recuter 7 8 9 10 c'est ouais, ça, ça, 4 mais on 10 10 joueurs. Bah, attends, le problème, c'est que c'est bizarre. 10 Recruter Eric, Bobby. Ah oui, il va leur manquer un joueur, c'est ça. En oh, gros, ils expliquent que blablabla, ils sont en train de tout détruire. Oui, c'est ça, il va en manquer un, ils vont recruter une fille, ouais, ça bon. je vous spoil pas l'histoire, hein, Sonny c'est le père de Nelly, hein. C'est Sonny c'est Sony Ramon. Hein, Qu'est-ce qui se passe ah si, on va pas rester tout le temps chez les Raymond, que dans le 1, ah, on reste tout le temps chez les Raymond, on fait nos petits trucs à Tokyo, tout allait bien. Mais là non. Non, euh non. Attendez, juste, je vais voir un truc que je... Bon, tout de suite. Donc, oui, et on va se taire les Mais Pourquoi ils ont mis l'hôpital à 2 cm du collège Mais si vous sais. c'est tout simplement parce que tous les. tous les élèves ont tout le temps à l'infirmerie, donc euh, finalement ils, ils en vont le mettre à l'hôpital, Alors, ces fini Finalement, je vous les coupe pas les défis. Hein. J'ai déjà dit que j'allais les couper mais en fait non. Et ça m'en viennent comme ça Et là je vais devoir refaire mon équipe de début. De Attends, désolé. Hop là X. Joueur. Alors d'accord enfin, mes joueurs, donc euh, nous avons que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, et sachant que Willy ne compte pas, donc Willy je l'excuse direct. Ah non, on ne voit pas, ah ah. Donc alors, le jour de 4, je vais mettre Axel à la place de Kay, Nathan, et je vais mettre Kay à la place de Jack. Oui. Alors, juste quelque chose, pourquoi est-ce qu'ils ont fait en Je vais vous expliquer ça plus tard. Monsieur le Man, nous sommes directeurs, nous! Je sais, pas, vous n'avez aucune chance avec la famille, vous ne pas encore croire. Personne ne l'était en fait. On aucune équipe d'acteurs le les a montés. Que va-t-on faire, Père? Abandonner? Mais non! On va laisser des gamins de de, de, de, de, 12, de 13 ans! C'est pas de connaître des s'intéresse bah oui, évidemment, ils vous au en même temps se faire niquer, mais c'est pas mort! Je suis Un voyage. Alors attendez, premier truc qui est réaliste est dans Inazoua Que ça de passer Bien évidemment le terrain de foot s'ouvre Et il y a une caravane qui en sort C'est pas vrai, le sol est en train de s'ouvrir Mais qu'est-ce qui se passe Bien, sous le terrain de foot Il y a un garage secret ou une caravane mystérieuse Là, c'est ce que je déconne même pas. En plus, il y a un terrain de décollage En plus, si il y a un avion, il peut décoller pendant un quart d'heure. Oh bravo, il y a une magnifique boîte en plastique. C'est moi qui vais prendre le volant. C'est bah, Marc évidemment Dans loin de faire n'importe quoi, il s'est conduire, Marc évidemment et on dit que la police, évidemment. Vous êtes pitoyable. Ah. Oh voilà une équipe de pleurnichards, incapable de se débrouiller tout seul. c'est oh. Qu -ce que ça, la salle qui dis oh. Hein quoi? Monsieur le directeur. Oh. C'est ça la meilleure équipe de foot du pays. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. C'est qui? Oh. Aucune idée. Qui êtes-vous Dorénavant, je serai votre nouvelle entraîneuse. Je m'appelle Lina Schiller. Hmm. Oh, mais père C'est un concept vous bon, expliquer c'est un vrai concept hein, Pendant tout, le d'ailleurs c'est un concept Vraiment le jeu c'est que du texte C'est que du texte Que du blabla Tout oui j'avais pas compris oui oui oui oui oui c'est oui. bon oui oui oui oui en fait oui oui oui oui oui ils étaient pas ça ils étaient vite désolé j'ai fait une erreur petite dis Oui, oui, oui, oui, Ah pour enlever les messages, il y a plus Oh la la guillemets était ajoutée à la carte. Ah bah voilà, on faut quelque chose de nouveau. Ils ont mis aléatoirement toi parce qu'il y a Axel qui s'est cassé donc je vais pas laisser toi parce qu'il n'y a pas de technique d'attaque. Je vais mettre à la place un autre attaquant fort. Foie Kevin. Nathan. Euh pas d'un côté Nathan. en fort, on va mettre Willy. Alors, on va la gare. Et là, c'est parti. Attends, on va prendre le petit coffre. Le petit, le petit coffre, le petit coffre. Il y a la meau, la meau, il y a la meau. C'est vide, oui, je sais, mon C'est vide, c'est totalement vide. Alors, hop, oh, bah, bah, les... hmm, on Hum, Marc. Ah c'est vraiment la même petite avec le gamin. Ah, bordel! Oh, pas arrêter de parler! Hey, Bobby! Bon, faites l'amour pour les dans tes ta gueule! Le combat de col, le combat de col, le compter de nous le ouais, ben... nous de je vais raconter des joueurs, je vais raconter Yerich on ne peut pas recruter Xavier ça serait mieux, Xavier oui, ça aurait été moi comme bien. du spoil parce euh... que c'est une technique R et plutôt forte qui serait bien qui serait bien un le problème c'est que il, te... il a déjà des techniques donc là vous retrouve avec mec de euh... de mais le problème c'est qu'il en a déjà des techniques d'attaque euh... attend. ouais c'est la photo de la À prendre ok, apprendre, ok, oui, apprendre, ouais, c'est vraiment pas technique vrai. Voilà, saltolinaire. Parce que je suis j'adore la triple rafale, c'est une de mes techniques préférées, mais elle est franchement pas forte. Autant le détriplement, c'est des techniques un peu... Mais ce qui est bien, vraiment, avec Kikik, qui, c'est qu'il prendre la danse à -dente, qui est quand même la meilleure technique, qualité-prix, hein. Elle a, je crois qu'elle utilise environ 30 pétés, elle est franchement hyper forte. C'est bon, on nous donne une nouvelle technique. de nouvelles techniques C'est parti, Nato Sato... Lunaire Vas-y Hé, le Non, bon, on Vas-y Hop Ture Puissance ah. Dans son cul, Lulu Pour afficher la FPS parce que la prochaine fois je ferai afficher la ah, déjà ce qu'il faut faire, c'est vous devez. Non moi je vais faire ça mais. Parce que lui il est pas extrêmement fort, c'est euh, un mec qui s'appelle Cyborg et il est plutôt puissant. Enfin, c'est une grosse merde, c'est pour son équipe hein, il dit ça euh... au niveau de son équipe, il est plutôt fort. En même temps, je fais les coffres. Ça, c'est aussi un RPG, hein, c'est un football RPG. Voilà, c'est Famille. En gros, les chers, en mode si on n'a pas les mondes, on savoir partir sans dire en mode. en mode non. Moi, je dis pas, moi, je dis pas au revoir à mes parents parce que est-ce que je mets une musique? Est-ce que c'est gratuit? C'est certainement ça, c'est. De casque, j'en ai encore niqué les oreilles. Hello, Bravo, c'est magnifique, c'est joli, c'est fantastique, c'est méga manique, c'est Jean Ce sera du devant le cœur, hein. Je dois m'absenter pendant quelque temps, Julie. Quoi Je suis désolé, mais il faut que tu saches que je. Et quand je serai de. Tu n'auras plus jamais. D'accord. Merci, Julie. Au revoir. Mmh. Toa, Axel Blaze! Oh, I don't faire like... that Elle a beau regarder, ça à son chien. Ah. Tu n'as pas peur de partir, Marc Pas du tout. Je n'ai jamais été aussi motivé de ma vie. C'est faux, quand même. On va côtoyer les meilleurs joueurs du Japon pendant notre voyage. Je me demande à quoi il je... ressemble. <rire> J'ai du mal à comprendre cet enthousiasme débordant. Ah. Ce n'est pas... Bon. Ouais. Ah. Tu pourrais montrer un peu vous bah voilà c'est la fin de la vidéo